Dans cet exercice, il est demandé de filtrer les personnes venant de Rosé et après de filtrer les personnes venant de Rosé et qui de plus sont des femmes. Donc nous sélectionnons la première ligne qui contient les intitulés dans Données, filtre, nous faisons Autofiltre et il apparaît un menu déroulant sur chaque élément. Donc dans la ville, nous pouvons uniquement Rosé, et cela garde que les personnes qui sont de Rosé. Si de plus nous voulons afficher que les personnes qui sont de Rosé et de femme dans la civilité nous gardons coché uniquement Madame. Et voilà. Donc pour revenir à un état d'origine, on recoche les éléments.